le rythme ternaire en musique. Si tu te demandes ce qu'est le rythme ternaire, pourquoi il a été inventé, comment on le joue, eh bien regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je vais te donner plusieurs exemples en musique. Attention, c'est parti. Ch'tong si ce n'est pas encore fait, Abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir par email le, la notification que j'ai publié un nouveau cours sur cette chaîne car je publie plusieurs cours par semaine. Alors, pour te parler de rythme ternaire en musique, je dois d'abord évoquer la notion de pulsation. Qu'est-ce que la pulsation Par exemple, tu écoutes une musique qui te plaît et tu as envie de taper dans les mains ou de taper du pied ou de claquer des doigts. Mais généralement, si tu as le sens du rythme, tu tapes les mains sur la pulsation, okay Donc euh, disons pour schématiser que chaque fois que tu tapes les mains sur une pulsation, tu as un temps. Hein, la musique, la durée de, de la musique, ça se compte en temps. Donc en temps, T es E -M -P -S, hein, pas l'animal, pas l'insecte, en temps. Donc, eh bien, en fait, tu peux avoir des notes qui durent un temps, des notes qui durent deux temps, des notes qui durent trois temps, des notes qui durent quatre temps, etc. Et tu peux aussi avoir plusieurs notes par temps. Alors, en fait, dans l'histoire de la musique, certains peuples ont privilégié le découpage du temps en deux parties égales et d'autres peuples, le découpage du temps en trois parties égales. Et donc, le rythme ternaire en musique, c'est quand tu découpes le temps en trois parties égales. Alors, en fait, il y a deux manières euh, d'illustrer de, le fait qu'on est à trois parties égales pour un seul temps. Si tu es dans une musique binaire et que de temps en temps tu as un rythme ternaire, par exemple trois notes pour un seul temps, et eh bien tu écris trois croches et au-dessus tu mets un arc avec un 3 pour montrer que c'est un triolet, un triolet de croches. c'est donc quand tu, tu joues trois notes de même durée sur un seul temps, mais de temps en temps, c'est le cas de le dire. Normalement c'est deux croches pour un temps, donc deux croches binaires, deux croches de même durée pour un seul temps, donc un demi-temps chacune. Et puis, de temps en temps, tu as trois notes, donc trois fois un tiers de temps. Mais ça, c'est quand tu as quelques rythmes ternaires dans une musique binaire. Mais tu as aussi des musiques qui sont complètement ternaires tout le temps. Et donc, on ne pas mettre des trois partout. Surtout qu'il peut arriver que euh, tu es, pour un seul temps, tu n'es que deux notes. Tu peux très bien avoir trois notes, puis deux notes, puis une seule note, puis trois notes, deux notes, etc. Et donc, ça, si on met des trois partout, ça va compliquer l'écriture. Donc, il y a une autre manière d'écrire les mesures ternaires, enfin d'écrire la, la musique quand elle est tout le temps ternaire. Et dans une musique qui est complètement ternaire, du début jusqu'à la fin, ce qui vaut un temps n'est pas la noire, mais la noire pointée. Je vais t'expliquer pourquoi. L'idée, c'est que la croche est une division du temps, d'accord Donc, dès qu'on veut diviser le temps, on écrit des croches. Une noire, par définition, vaut toujours deux croches. Donc, si tu dois avoir trois croches pour avoir trois notes sur un seul temps, eh bien, tu vas avoir une noire pointée, puisque le point, en fait, il allonge la durée d'une note de la moitié de sa valeur, d'accord Donc, si une noire vaut deux croches, eh bien, deux croches plus la moitié de deux croches, ça fait deux croches plus une croche, ça fait trois croches, d'accord Donc, la noire pointée, c'est euh, un temps, et donc, tu as trois croches pour une noire pointée, d'accord Eh bien, ça, ça te permet de, euh, de décrire tous les rythmes que tu veux en ternaire. Donc quand tu as effectivement trois notes pour un temps, tu écris trois croches. Et si par exemple tu n'as que deux notes, eh bien, il y a une note qui va être une noire et l'autre note qui va être une croche. Donc tu peux très bien avoir le rythme noir-croche, c'est-à-dire que la première note va durer deux tiers du temps et la seconde note va durer un tiers de temps et tu peux avoir aussi le rythme croche-noir où tu vas avoir la première note qui vaut un tiers du temps et la seconde note deux tiers du temps. Alors tu peux aussi avoir des rythmes plus complexes que noir-croche ou croche-noir, par exemple la sicilienne. Euh, si tu veux voir un exemple de morceau joué avec une, avec une sicilienne, tu peux regarder en haut à droite de cette vidéo en cliquant sur le « i » comme invitation. J'ai composé un morceau en utilisant uniquement ce rythme de sicilienne. Alors avant de te montrer comment jouer ces rythmes ternaires, je vais te parler de la signature rythmique. La signature rythmique, c'est une indication chiffrée que l'on voit juste à côté de l'armure. Donc sur une partition, au tout début de la partition, tu as la clé et l'armure. Et ça, tu l'as sur toutes les portées. Mais ce que tu as en plus au début de la partition, c'est l'indication chiffrée que l'on appelle la signature rythmique. Donc la signature rythmique, c'est quoi Et eh bien en fait un nombre au-dessus et un nombre en dessous Certains pensent que c'est une fraction, mais ça n'a absolument rien à voir avec les mathématiques, c'est juste un code en fait. Donc le, le numéro que tu as en dessous, ça indique théoriquement euh, quelle valeur reçoit la pulsation. Ce n'est pas tout à fait euh, comme ça que ça fonctionne pour euh, le ternaire. What Par exemple, si tu es en binaire et que tu vois un 4 en dessous, ça veut dire que ce qui vaut un temps, c'est la noire. Puisque 4, ça équivaut à la noire. Alors tu pourrais me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a mis un chiffre plutôt que mettre simplement une noire ben, Si tu mets une noire sur une portée, on pourrait croire que c'est une note qu'il faut jouer, alors que c'est juste une indication. Okay Donc, en fait, 1, ça représente la ronde, 2, la blanche, 4, la noire, 8, la croche, 16, la double croche, etc. Donc, euh, ce sont des multiples de 2, parce que euh, tu as 2 blanches pour une ronde, 2 noires pour une blanche, 2 croches pour une noire, etc. Donc, quand tu as 8 eh bien, ça indique que c'est l'accroche qui devrait euh, valoir un temps. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, 8, on pense à l'accroche. Ensuite, tu vois le chiffre qui est au-dessus, ou plutôt le nombre qui est dessus puisque ça peut être un nombre à deux chiffres. Si tu vois par exemple 6, bah, ça voudrait dire qu'il y a 6 temps par mesure. Par exemple, dans une mesure binaire, si tu vois 4, 4, ça veut dire que le 4 qui est en-dessous, ça veut dire que c'est la noire qui voit un temps, et le 4 qui est au-dessus, ça signifie qu'il y a 4 temps par mesure. Quand tu vois par exemple 2-4, eh bien tu sais qu'il y a deux temps par mesure et que c'est la noire qui vaut un temps. Quand tu vois 6 8, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a six temps et, euh, et que chaque croche vaut un temps. En fait, ça veut dire qu'il n'y a que deux temps. Puisque rappelle-toi, il faut trois croches pour un temps. Donc si tu as six croches, eh bien, tu as deux temps. Donc en fait, 6 huit, ça veut dire que ce sont deux temps ternaires. Donc comment est-ce qu'on écrit une mesure à trois temps ternaires eh bien il faut 3 groupes de 3 croches, donc 9, donc 9-8. Et pour 4 temps, eh bien il faut 4 groupes de 3 croches, donc euh, 4 x 3, 12, 12-8. Donc une mesure à 12-8, c'est une mesure à 4 temps ternaire Alors je vais te donner maintenant un exemple musical en 12-8. Par exemple, le slow rock, une chanson qui s'appelle « Tous les garçons et les filles » connais sûrement cette chanson de François Zardy, enfin, plutôt interprétée par François Zardy. Tous les garçons et les filles de mon âge, euh, tous les garçons et les filles de mon âge, ça veut bien ce que c'est qu'être heureux, mais au début, ça commence par tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Voilà. Donc, tous les garçons et les filles de mon nage, se promène dans la rue, deux par et deux pour finir. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois croches, trois croches, trois croches, trois croches, donc pour la première mesure, quatre groupes de trois croches, après encore deux groupes de trois croches pour la mesure suivante et ça se termine par une note qui vaut deux temps. Et qu'est-ce qui vaut deux temps en ternaire Eh bien, en binaire, c'est la blanche, en ternaire, c'est la blanche pointée. Ouah, attends pourquoi, pourquoi blanche pointée bah Parce qu'il faut trois croches pour une noire pointée, d'accord Donc il faut six croches pour une blanche pointée. Et alors là, souvent, la question qu'on me pose, c'est, mais attends, attends, si tu me dis que la noire pointée, c'est une noire plus une croche, bon, vu que si on met une seule blanche, bah on n'a que quatre croches, il nous en faut deux de plus, donc il faudrait deux points, puisque un point, c'est une croche. Hein Je répète, la noire avec un point, c'est no... l'équivalent d'une noire liée à une croche. Très bien. Donc, on a bien trois croches. Maintenant, si on double le temps, il faut six croches. On est d'accord là-dessus Comme la blanche, ça équivaut à deux noirs et que chaque noir vaut deux croches, la blanche, elle fait quatre croches. Pas de problème non plus. Donc, comme le point vaut une croche, il faut donc deux points après la blanche. Eh bien non Car le point, ce n'est pas la croche. Le point, c'est la moitié de la valeur du rythme euh, qu'elle affecte. Donc, le point après la noire, c'est la moitié de la noire. Et la moitié de la noire, c'est la croche. Mais le point après la blanche, c'est la moitié de la blanche. Et la moitié de la blanche, c'est la noire. Et donc, une blanche pointée, c'est bien une blanche liée à une noire. Et donc, s'y croche. Donc, la blanche pointée, c'est bien de temps. Donc, pour tous les garçons et les filles, eh bien, il y a bien 4 groupes de 3 croches pour la première mesure, ensuite 2 groupes de 3 croches pour la mesure suivante, suivi par une blanche pointée qui vaut de temps. Voici d'autres exemples de musique ternaire. Alors, une, sur une petite improvisation, par exemple, en ré dorien, par exemple. Rémi face à ré, mi, fa, sol, la, si Donc je fais juste ça. Noir -croche, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche, blanche pointée. Alors une autre petite mélodie. Trois croches, trois croches, trois croches, noir croche, trois croches, trois croches, blanche pointée. Voilà, à toi de jouer maintenant. Si tu veux t'entraîner sur les rythmes ternaires, je t'ai réservé un petit cadeau. En cliquant sur le « i » comme invitation, tu peux accéder à 5 exercices sur les rythmes ternaires. Donc, tu vois la partition, tu essaies de jouer la partition sur ton instrument en respectant les rythmes ternaires. Et ensuite, tu écoutes ce que ça donne pour vérifier si tu avais bon. Et au besoin, tu retravailles euh, le petit exercice jusqu'à ce que tu réussisses à le jouer. Voilà, donc tu as cinq petits exercices comme ceci en cliquant sur le i comme invitation. Tu peux également accéder à ces exercices à la fin de la vidéo en cliquant sur le cadeau. Si tu as apprécié ce petit cours en vidéo sur les rythmes ternaires, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et nous nous retrouvons mercredi prochain pour un autre cours en vidéo en accès libre. À mercredi prochain et d'ici là, bonne musique